Bonjour, je suis Juliana Manito et je me trouve dans les locaux de Renault il y NG solutions où j'effectue mon stage de 4 mois comme ingénieur d'exploitation de la ressource chaleur Actuellement, elle possède 87 km de long, avec deux sorprès principales. La première, c'est Malakoff, où je suis aujourd'hui avec 150 MW installés et Californie avec 50 MW installés. Principaux de la transition énergétique. En effet, elle fonctionne avec 84% des énergies renouvelables, donc 41% qui proviennent de l'incinération des déchets et 43% du bois. Des autres moyens de production existent, notamment de la cogération et des chaudières de chaudière gaz qui servent pour la pointe et le secours. Cette expérience est caractérisée par sa diversité. J'ai choisi trois sujets. Le premier était la vérification des puissances souscrites par les abonnés. Après son extraction des données, grâce au programme Excel, j'ai tracé des graphiques des appels de puissance et je regardé la puissance maximale enregistrée sur la période. Le résultat pouvait aboutir à une révision à la hausse ou à la baisse sur une période observée. Finalement, j'ai confectionné un carrière de charge qui est envoyé au client avec la nouvelle proposition. Deuxièmement, j'ai mis en place un tableau de suivi analytique des sorties d'astreinte des techniciens. Chaque technicien est périodiquement d'astreinte pendant une semaine durant laquelle il doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24. L'objectif du tableau était d'identifier les causes les plus récurrentes afin d'identifier si des solutions peuvent être trouvées pour diminuer le nombre de sorties. Pour identifier les principales causes de sortie, j'ai mené des réunion avec les techniciens et j'ai construit un tableau Excel avec une base de données où ils détaillent les sites, la normalité, le détail des problèmes, son traitement et la quantité d'heures qu'ils ont mis à résoudre les problèmes. Et c'est là dans des graphiques, en exposant les causes de sortie et en les classant par ordre de croissance d'importance. À la fin du stage, il manque encore des recul pour analyser les causes, mais on a un premier aperçu qui sera complété avec la prochaine saison chauffe. Pour finir, j'ai effectué une analyse des gains de, gain de co-génération. Je suis à la chaufferie Californie pour vous montrer les deux moteurs co-génération les 4,5 MW chacun qui utilisent les gaz comme énergie primaire pour les transformer en électricité et en chaleur. J'ai calculé les coûts de revient de MW thermique pour évaluer sa rentabilité. La rémunération de l'éco-génération est composée par un partie fixe et un partie variable en fonction de mégawattheures électriques généré. Pour cela, j'effectue une analyse des données des factures de gaz et vente d'électricité et un suivi de l'évolution du prix unitaire de gaz pour expliquer les fluctuations observées. Merci beaucoup pour votre attention.